Salut à tous, bonjour, bienvenue dans ce live du MOOC ABC du langage C. Donc vous voyez qu'à côté il y a euh, son petit copain, programmé en C. Ça sera le deuxième MOOC. Donc euh, pour le premier MOOC, ceux qui sont arrivés déjà à la fin, n'oubliez pas que vous avez fait que 50% déjà. Euh, je vérifie juste qu'on m'entend bien, donc ça va. Et euh, j'en profite pour saluer l'équipe qui est autour de moi et qui a été très active sur le forum. Euh, avec aussi tous les apprenants qui, qui ont été extrêmement actifs. Donc je remercie euh, Ania, Melissa, Isabelle, Sophie, Elodie pour la com, et Sébastien, c'est bien, beaucoup de femmes, ont fait une, une meilleure que l'égalité, en fait, on va dire. Euh, J'en profite aussi pour euh, remercier Patrick et Linda Drahi, la, forma, la, la, fond, euh, la Fondation Télécom, euh, qui sont aussi des, des financeurs pour euh, ces MOOC-là. L'Institut Mintelecom pour qui je travaille est Télécom Paris l'école à Paris, qui, là où je suis professeur avec mes élèves sur site à Paris. Et évidemment, France IOI qui a fait tous ces outils que vous utilisez, dont on est très fiers, qui ont reçu des prix d'innovation et dont on fait la promotion dans diverses conférences internationales. Donc France IOI c'est une association qui prépare aux Olympiades internationales d'informatique euh, et son président que je remercie chaleureusement Mathias Iron avec tous ses développeurs qui sont derrière vous avez peut-être vu des fois que euh, quand vous vous envoyez une, euh, une réponse euh, avec le, le moteur qui permet de savoir si vous avez réussi à comprendre un exercice si vous avez réussi à un exercice parfois il y avait des, des petits couacs et c'est l'équipe de développement qui est derrière et qui essaie d'arranger ça en temps réel le plus vite possible donc j'espère que ça s'est bien passé jusque là on est ici pour une session de live d'une de demi-heure. Euh, pour ceux qui sont déjà euh, vraiment en live, parce que vous pourrez aussi revoir cette vidéo par la suite, vous pouvez poser vos questions normalement sur le chat qui est à droite euh, de la vidéo. Euh, et on a pris en compte évidemment toutes les questions que vous avez posées euh, dans le fil de discussion dédié sur le forum. Euh, et on a préparé des petites fiches justement avec ces questions-là. Donc je vais aussi commencer par ces questions-là, mais bien sûr. Vous pouvez poser vos questions en temps réel et on les prendra en compte euh, au fur et à mesure qu'elles arrivent sur le chat de la vidéo. Alors, euh, j'espère que j'ai remercié tout le monde. Oui, il faudra aussi que je dise, euh, donc je répète que c'est le premier MOOC d'un cycle euh, et qu'il y a ce deuxième MOOC programmé en C. On est déjà à la troisième session. Euh, cette session est venue un petit peu, euh, elle n'était pas forcément prévue au départ parce qu'on voulait d'abord améliorer les outils. À chaque session, on a des remontées, notamment sur est-ce qu'on peut avoir le PDF, les transcriptions de ce que je dis dans les podcasts. Tout ça a demandé beaucoup de travail qui est en cours. Il est presque terminé, notamment sur le sous-titrage des podcasts pour avoir les transcriptions. Mais ce n'était pas tout à fait au point pour pouvoir le mettre sur cette session-là. Mais en tout cas, pour les sessions suivantes, je suis presque sûr que ça va être bon. On va avoir une formule un peu différente aussi, avec plusieurs mots, au lieu d'en avoir deux. Bref, il va y avoir du changement bientôt avec de nouveaux outils absolument formidables. Donc, restez à l'affût des nouveautés. Euh, une dernière chose aussi pour vous rassurer, enfin, je ne sais pas si ça va rassurer certains qui sont un peu en retard, c'est sur la date limite euh, qui est le lundi 30 juillet. Donc, le lundi 30 juillet, c'est la date limite pour euh, faire les exercices et essayer d'avoir euh, votre certificat euh, le certificat sera envoyé une semaine après euh, le 30 juillet, donc euh, vers le 7 août à peu près. Euh, il suffit, enfin, il suffit, euh, il faut avoir euh, plus que la moyenne pour avoir un certificat. Voilà, c'est comme à l'école. Hein. Euh, donc, c'est-à-dire avoir plus que 50%. Je pense que c'est faisable euh, si, si vous travaillez régulièrement euh, euh, et que vous vous aidez euh, sur les forums, si vous, si vous butez sur certains exercices. Euh, voilà, donc. On tient encore jusqu'au 30 juillet pour ceux qui veulent avoir le certificat à la fin. Euh, allez, on va commencer avec les questions. Euh, et je vois déjà que le chat est, est, est bien actif, donc c'est parfait. Euh, on commence avec une première question que j'ai là, qui était sur le fil des de discussions des forums. <coughs> euh, justement, à quoi servent les attestations Que peut-on en faire ben, voilà, Je venais juste d'en parler, ça tombe bien. Euh, donc Les attestations, en fait, c'est les... Effectivement, ce pas des certificats, c'est des attestations de réussite. Euh, donc, euh, ce que j'ai dit, c'est faux. Les, les certificats, ça vaut plus euh, au regard des, de ce qui se passe maintenant euh, dans les MOOC. L'attestation, ça atteste que vous avez bien euh, les compétences requises minimum pour euh, euh, ce MOOC-là, abaisser du langage C. Et qu'est-ce que vous pouvez en faire Eh bien, euh, il y en a beaucoup qui le mettent sur leur, euh, sur leur CV. Euh, il y en a beaucoup qui le mettent sur leur profil, euh, LinkedIn, sur d'autres euh, réseaux sociaux. Euh, et de plus en plus, les employeurs connaissent euh, ce genre de MOOC. Moi, je les rencontre euh, à des forums, à des séminaires. Donc, ils, ils, ils connaissent, euh, il y a la notoriété aussi euh, de l'Institut. Donc, c'est toujours un petit plus d'avoir euh, ces attestations-là. Euh, ensuite, il y a une question qui est, existe-t-il une certification reconnue à l'international avec ce genre de MOOC alors voilà, on, on en vient à la différence attestation-certification. Effectivement, euh, une certification reconnue à l'international est en cours de création et normalement, elle ouvrira euh, le 5 octobre prochain. Donc, euh, elle sera beaucoup plus conséquente puisqu'il y a sept MOOC euh, autour du langage C et de Linux euh, créés en collaboration avec Darkmouth College euh, des États-Unis. Donc, on est vraiment très fiers de ce projet-là et ça sera une certification reconnue à l'international. Euh, donc beaucoup plus, euh, enfin, si vous la mettez sur votre CV, ça va vraiment compter comme un, un micro-diplôme, on peut dire. Hein. C'est un petit peu nouveau ce qui se passe dans les MOOC maintenant. Et ça va vraiment euh, attester, enfin certifier euh, vos compétences en langage C et Linux. Donc oui, en octobre, vous aurez ça. Deuxième question. Euh, J'ai 35 ans et je me reconvertis à l'informatique et à la programmation. Est-ce que c'est trop tard 35 ans, bah, bah, vous êtes jeune, vous êtes très jeune, vous êtes plus jeune que moi, si vous voulez savoir. Donc non, ce n'est pas trop tard. Au contraire, c'est un bel âge. Euh, donc euh, absolument pas. Euh, je, je me souviens même que dans les sessions précédentes, euh, il y avait des personnes à la retraite qui voulaient, ah, qui voulaient se reconvertir pour, euh, pour avoir des mini-projets avec des associations locales. Par exemple, pour ensuite développer sur Arduino, faire des petits objets ou des petits robots. Et c'est programmé en langage C, justement. Donc, euh, il n'y a pas d'âge pour euh, commencer à apprendre à programmer. Vous êtes bienvenus. La pensée algorithmique, euh, elle, elle peut venir, à, enfin, je veux dire, elle est bienvenue à, tout le long de votre vie. Euh, Doit-on apprendre par cœur le langage de programmation C Doit-on apprendre par cœur pas du tout. Quand vous serez dans un environnement de développement, c'est toujours collaboratif. Maintenant, on est dans l'ère du numérique du réseau social. Donc, on n'apprend rien par cœur. On va chercher des, des bouts de solutions sur Internet. Je n'ai pas envie de faire de la pub, mais quand même, Google, notre meilleur ami. Stack Overflow est très connu aussi pour répondre comme communauté pour répondre à des questions techniques sur des langages de programmation. Stack Overflow, ça s'écrit S-T-A-C-K et Overflow, c ça veut dire débordement en anglais o v e r f l o w -V. Bon, quelque chose comme ça. Donc, vous verrez qu'il y a une, une communauté mondiale qui, qui aide à programmer donc, dans tous les langages. Donc non, on n'apprend pas par cœur un langage de programmation, on s'entraîne pour comprendre ces mécanismes de base et puis ensuite, on, on a un projet. Et pour résoudre certains des problèmes du projet, on va piocher euh, des données sur, euh, enfin je veux dire, là, des connaissances dans des livres, euh, sur des forums, euh, dans des communautés. Euh, vous êtes ici, euh, vous même une communauté en train d'apprendre. Pas par cœur, j'espère. <coughs> Mais euh, disons que les développeurs expérimentés qui ont beaucoup euh, d'expérience, ils ont des réflexes. Donc après, euh, c'est comme s'ils connaissaient par cœur euh, certaines lignes de code et hop, ils les... Euh, ils peuvent développer beaucoup plus rapidement parce qu'ils ont déjà eu ce problème avant et qu'ils ont déjà eux-mêmes cherché sur des forums comment résoudre ce genre de problème. Ok, prochaine qu question. Est-ce que la durée hebdomadaire... Je, je découvre les questions. Hein. Est-ce que la durée hebdomadaire estimée pour suivre ce MOOC prend en compte la prise de notes Quatre heures par semaine. Euh, non, d'ailleurs, j'ai envie de dire... Euh, Excusez-moi, mais elle est un petit peu sous-estimée. Donc, pour ça, on l'a pris en compte pour, les prochaines, pour la prochaine version qui sera à base de 7 MOOC, euh, 4 heures par semaine, c'est effectivement insuffisant. Ça correspond à peu près euh, en nombre d'heures de euh, visualisation de podcast euh, et à peine le temps de, de faire les exercices et encore. En fait, il faut travailler plus que 4 heures par semaine. Euh, on en est conscient euh, très largement, donc c'est pour ça qu'on a complètement remanié sur 7 MOOC. Là, on aura effectivement quatre heures par semaine. OK. Pourquoi n'y a-t-il pas de transcript de PDF des cours eh Oui, ce serait pratique pour ceux qui ont une faible connexion. On est tout à fait d'accord. Et pas que pour ça, pour l'accessibilité également. Euh, donc, pour les personnes qui, qui ont des handicaps, par exemple. Donc, c'est bien donc Et c'est nécessaire sur certaines plateformes de MOOC. Donc, on met à jour... Hein, c'est presque fini. Là, j'ai testé les dernières versions des outils, ça fonctionne bien. Donc il faudra qu'on les diffuse ensuite sur la nouvelle version, euh, qui sera en fait une euh, nouvelles version en 7 mois. Il y aura des transcripts, il y aura le sous-titrage, les outils ont évolué, donc oui, ça va arriver très bientôt. Et effectivement, je suis d'accord, ça sera très pratique pour ceux qui ont une faible connexion de pouvoir tout télécharger euh, le transcript et ensuite, et également télécharger, pourquoi pas, le podcast audio. On a aussi cette, cette fonctionnalité-là. Et ça sera très pratique pour ceux qui ont une faible connexion, je suis d'accord. Euh, je, je précise quand même que le podcast euh, c'est une solution qui, qui demande moins, beaucoup, beaucoup moins de bande passante, enfin de, de débit de connexion Internet, qu'une vidéo. Euh, ne serait-ce que ma vidéo en live là, euh, l'espace de 30 minutes de cette vidéo, ça demande, je ne sais pas, je dis quelque chose à la louche, mais ça demande beaucoup plus de débit que l'ensemble des podcasts que vous avez vus pendant ce MOOC. Donc, c'est vraiment euh, une innovation pour justement ceux qui ont une faible connexion Internet. Et on va, ne on va pas arrêter euh, l'innovation là. Hein. On continue d'améliorer nos outils. Alors, prochaine question. Une fois que le MOOC est terminé, est-il possible de le revoir et d'utiliser les outils Donc, oui. La réponse est oui, en mode archive. Donc, passer la date du 30 juillet, euh, on peut euh, continuer à regarder l'ensemble des cours. On ne peut pas, par contre, euh, euh, faire valoir le fait qu'on a réussi à avoir plus que 50% après le 30 juillet, parce que la date limite, c'est le 30 juillet. Donc, il faut avoir la moyenne le 30 juillet. Euh, vous pourrez continuer à faire les exercices, tout ça. Mais par contre, euh, vous n'aurez pas accès aux forums qui seront fermés, puisqu'il faut euh, bien sûr euh, il faut une communauté derrière qui soit active et puis il faut qu'on vérifie ce qui se passe sur les forums. Euh, donc, normalement, tout est ouvert en archive de manière limitée. Les anciennes sessions sont toujours là et je sais qu'il y a des personnes qui veulent revoir ce euh, qui se passait euh, il y a déjà deux ans. Donc, c'est possible. Ensuite, prochaine question. Après le MOOC, sur quel outil environnement de développement se tourner pour continuer à pratiquer le langage C euh, C'est une bonne question. Pour le moment, c'est un petit peu avancé. On va plutôt le voir dans Programmer en C. Donc Dans Programmer en C, j'en profite pour vous faire de la pub et vous demander de continuer sur ce deuxième MOOC. On verra un environnement euh, qui est un système d'exploitation qui s'appelle Linux, avec un environnement de développement professionnel qui est utilisé vraiment dans l'industrie aujourd'hui et il y aura sur le wiki je sais que vous n'avez pas trop utilisé le wiki donc euh, la prochaine fois on fera attention et dans le prochain MOOC on va vraiment le mettre en l'air dans le wiki vous aurez un ensemble d'outils professionnels il y en a euh, une petite trentaine pour différentes plateformes en ligne, hors ligne euh, tout ça donc vous aurez la liste euh, dans le prochain MOOC euh, peut-être qu'on pourra le mettre pour ce MOOC là mais c'est quand même trop avancé moi je préfère le garder pour le, pour le deuxième euh, et pourrait contribuer. C'est-à-dire que comme ça sera sur le Wiki, évidemment, n'importe qui, comme sur Wikipédia, peut contribuer et ajouter, euh, s'il trouve de nouveaux environnements de développement, euh, des nouveaux outils, les mettre sur programmer en C. Alors, rendez-vous au prochain MOOC pour répondre à cette question. Pourrait-on avoir un mémo avec les principales fonctions et leur syntaxe pour conclure le MOOC Ah oui, alors, effectivement, ça aurait été bien là aussi de d'utiliser euh, le WITI pour ça d'avoir la communauté qui participe. Ceci dit, pour abaisser du langage C, vous n'avez vu a priori que deux fonctions qui sont printf et scanf. Euh, je ne crois pas y c'est deux fonctions ou alors je dois en oublier. Mais après, ce, qui est, euh, ce que vous voyez plus dans le premier MOOC, c'est euh, le if, le while, le for, euh, les opérateurs de test, les opérateurs arithmétiques, euh, et le début du paradigme fonctionnel. En enfin, fait, les fonctions, c'est qu'à la fin de ce MOOC-là, on le voit à peine. Donc, euh, ça serait plus intéressant de le voir aussi dans le prochain MOOC, parce que là, effectivement, euh, vous verrez qu'il existe euh, des fonctions mathématiques, notamment qui sont déjà euh, programmées et qu'on peut réutiliser, cosinus, sinus, etc., euh, et justement, il y avait une deuxième question. Y a-t-il des fonctions déjà prêtes à l'usage Donc oui, il y a euh, énormément de, de bibliothèques de fonctions pour faire tout un tas de choses. Euh, si vous programmez pour euh, des objets, pour des jeux vidéo, pour faire du son, pour faire du traitement des images, etc., des mathématiques, il y a plein de bibliothèques qui existent, mais vous ne savez pas encore les utiliser. Pour utiliser des bibliothèques, on le verra en programmé en C on va euh, télécharger des bibliothèques et on va les, les utiliser. Donc ça, euh, vous avez les bases dans le prochain MOOC. Euh, et effectivement, là, c'est pas mal d'avoir des mémos où on parle de documentation de bibliothèque qui liste les principales fonctions. Par exemple, si vous avez une bibliothèque mathématique, vous allez lister les fonctions mathématiques avec leur documentation et leur syntaxe, comment les utiliser. Donc pour euh, celui-là de MOOC, euh, printf, scanf. En plus, la documentation de printf et scanf est extrêmement complexe parce que on a vu qu'une petite partie des fonctionnalités, des fonctionnalités de ces deux fonctions. Donc, euh, ça serait trop complexe de mettre la véritable documentation. Euh, Peut-être des, des petits mémos euh, sur Printf et SKNF, pourquoi pas. On va essayer de demander, pour ceux qui connaissent le wiki, d'apporter leur contribution sur le wiki. J'aimerais bien que. Je sais que dans les sessions précédentes, il y en avait qui avaient fait des choses absolument formidables qu'on a remises dans, dans le wiki. Donc, essayez d'aller voir et de contribuer dans ce wiki. Euh, prochaine question, pourquoi y a-t-il une différence de fonctionnement entre le bac à sable et le vérificateur d'évaluation Quelles sont ces différences le, euh, le bac à sable utilise la technologie CodeCast, qui est une technologie qu'on a inventée avec France COI, où vous m'entendez parler, puis vous voyez le code euh, euh, se construire au fur et à mesure, se compiler, etc. Et il est compatible, ce CodeCast, avec une toute petite partie du langage C. Pourquoi Parce qu'en fait, ben c'est très compliqué euh, de faire un outil qui, euh, de ce type-là qui serait compatible avec toutes les fonctionnalités du langage C. Cet outil est pédagogique, c'est pour euh, les grands débutants pour commencer à apprendre le langage C. C'est vraiment fabuleux parce qu'il y a le prof tu parles, le code. Euh, donc la différence de fonctionnement, ben c'est que dans le bac à sable, c'est utilisé le podcast, qui est une sous-partie du langage C, et le vérificateur d'évaluation, et utilise les vrais outils du langage C, puisque derrière, il y a un serveur qui va compiler euh, votre programme et qui va l'exécuter avec des vrais outils. Donc, euh, la principale différence, il me semble que c'est l'initialisation des variables. Je l'ai mis euh, en commentaire dans les codecast correspondants, notamment quand on fait une déclaration euh, d'entier int espace A euh, sans mettre de valeur, point virgule directement, et bien A dans le code cast, la valeur 0. Ce n'est pas vrai. Et en fait, dans la spécification du langage C, il me semble qu'à une certaine époque, ce n'était pas spécifié. Le comportement, est-ce qu'il faut mettre un 0 ou une autre valeur On ne sait pas. Donc, certains compilateurs, enfin, dans certains environnements, le A va avoir un 0 et dans d'autres environnements, le A va avoir d'autres valeurs. Donc, on n'est jamais trop sûr. Donc, la seule façon finalement d'être sûr, c'est que quand on fait int A, et eh bien, on fasse tout de suite égal 0 et qu'on ne fasse jamais de déclaration de variables sans faire la définition juste après. C'est-à-dire en initialisant avec une valeur int a égale 0. Comme ça, on est sûr que quel que soit le compilateur, quel que soit l'environnement, ben a vaudra 0. Voilà, int a tout court, on n'est on pas sûr, puisque les créateurs du langage c, eh bien, ils n'ont pas spécifié, et donc tout le monde a fait un petit peu de sa <cười> Voilà ce qui explique cette différence. Euh, donc, retenez, c'est surtout cette différence-là. Après, euh, d'autres parties plus avancées que normalement vous n'avez pas vues en langage C euh, ne sont pas compatibles avec CodeTest, mais ça ne pose pas de problème puisqu'on ne le voit pas. Euh, L'initialisation, effectivement, c'est le, le seul problème normalement que je vois. Oh. Ok, on passe à la question suivante. <rire> euh, Pouvez-vous préciser le fonctionnement du ScanF Et Il paraît qu'il y a eu effectivement beaucoup de questions sur le forum sur euh, ScanF. Quelle différence entre scanf %d, espace, %lf, espère lui être entier, espère lui être décimal, et faire deux scanf, scanf %d l'entier, scanf %lf décimal. Euh, les espaces, pourquoi D'accord. Euh, effectivement, le scanf, c'est toujours comp complexe. Euh, si on fait un scanf avec des entiers ou des décimaux, euh, les espaces en entrée, seront éliminés. Y compris si on les met dans le scanf. Par exemple, si on met scanf %d, espace, espace, espace, %lf, et que dans l'entrée, on met un entier, un seul espace et un décimal, ça va marcher. Inversement, si, euh, enfin de plus, si on fait un scanf %d, %lf, et que je mets même pas d'espace entre le %d et le %lf, c'est %d, %lf, et que dans l'entrée, je mets un entier, un espace et un décimal, ben ça va aussi marcher. Parce que les espaces sont tout simplement ignorés dans le cas des décimaux et des, des nombres entiers. Par contre, quand on parle de caractères, là c'est différent. Parce que quand on fait un scanf avec des caractères, l'espace c'est un caractère. Donc il sera pris en compte par le scanf. Je vais essayer de voilà, ne pas trop compliquer, essayer de juste retenir ça. Donc les espaces pourquoi ben, Pour les entiers et les décimaux, pour rien. Mais en fait, il euh, y a quand même une chose, c'est que dans l'entrée, on est obligé de mettre un espace parce que sinon, l'entier, est... si on a un entier puis un décimal, l'entier est collé au déc... euh, est en décimal, donc on ne sait pas où est la, la séparation. Donc dans l'entrée, il faut forcément un espace. Mais dans le scanf, euh, on peut ne peut pas mettre d'espace, ça ne marchera. Ah oui, on peut mettre aussi des retours à la ligne. Si dans l'entrée, si on a un entier, un saut de ligne, et un, et un décimal, ça va marcher aussi. Ça va mar marcher avec un scanner qui a %d pour cent pour f donc pour espace pour fin à f. Enfin voilà. Donc que ce soit espace ou saut de ligne, ça marchera avec entier décimaux. Attention au caractère. Le saut de ligne c'est aussi un caractère donc il sera pris en compte si vous faites des scanf de caractère. Ok. Euh... Salut à tous Donc De nouveau, on se retrouve pour la suite et la fin du live. Désolé, c'est les aléas du direct. Pour le coup, ça prouve qu'on était vraiment en direct. On a eu une, une, une perte de connexion au bout de 20 minutes. Donc, il restait encore 10 minutes avec mes questions. J'ai continué, mais j'ai vu que la vidéo n'a pas suivi. Donc, je vais reprendre les questions là où j'en étais. Et on en était justement à peut-on créer un tableau Récapitulatif avec par exemple nom, prénom, classe ou créer un tableau dans un tableau La réponse est oui, euh, on le verra surtout dans euh, le MOOC Programmer en C. Ça fait appel à des, à des notions plus complexes telles que des pointeurs, parce qu'il y aura un tableau avec euh, dans chacune des cases du tableau un pointeur vers un autre tableau. Donc oui, on peut faire des tableaux de tableau. Et euh, vous verrez plus tard si vous continuez à programmer en langage C ou dans d'autres langages également que euh, ce que vous appelez tableau récapitulatif avec nom, prénom euh, et classe, en fait, ce sont des structures. Et dans une structure, on peut mettre euh, plusieurs, euh, plusieurs types de variables, euh, bah, justement, par exemple, un nom, un prénom et un âge. Et ensuite, on va faire un tableau qui, dans chacune des cases, contient une structure, ou en fait, un pointeur vers euh, sa structure. Bah, C'est pour ça qu'on a besoin pour faire ce genre euh, de manipulation, de notions plus complexes, notamment les pointeurs, et il faut suivre le prochain MOOC. Prochaine question il y a plusieurs notions mathématiques qui sont abordées, la moyenne, le taux de croissance, mais pas de récapitulatif des méthodes ou des formules de calcul. Peut-on les avoir à une prochaine session peut-être euh, Oui, c'est une bonne question. Euh, alors après, la moyenne, ça reste une formule mathématique simple. Le taux de croissance, ça dépend du sujet euh, qu'on propose. Il me semble que pour une épidémie, justement, il y avait... Euh, euh, un, un, un certain taux de croissance, euh, on dit à y a un instant T, un instant T plus 1 qui a 10% ou quelque chose comme ça. En fait, dans ce genre de cas, c'est vrai qu'on aurait pu mettre une formule mathématique pour ceux qui aiment avoir la visualisation de la formule mathématique, mais alors ça, il y a aussi un revers, c'est que ceux qui ont un peu peur des, des formules mathématiques, je ne pas qu'ils aient peur en voyant le sujet, euh, que, les, que ça paraisse trop, trop mathématique et trop complexe, donc on va essayer de voir comment on peut intégrer les, les notions mathématiques dans certains des sujets. Euh, Avez-vous des livres sur la programmation en C à conseiller qui comportent des exercices si possible euh, Alors la pédagogie de, de pas mal de livres que j'ai lus est différente de celle qu'on a abordée en collaboration avec France IOI puisque eux ont une pédagogie qu'ils ont développée depuis plus d'une dizaine d'années euh, qui est différente de celle qu'on retrouve dans les livres du langage C classique euh, par exemple, l'exemple typique, c'est qu'il voit euh, dans les livres les variables dès le début, alors que nous, on voit tout un tas de choses avant. On voit l'affichage, on voit les boucles, euh, l'appel de fonction avant le calcul, avant même de voir les variables. Et en fait, cette méthode pédagogique est différente et plus adaptée aux, aux grands débutants. Euh, voilà, et c'est ici aussi de la réflexion de cette association qui prépare à des compétitions. Donc, je ne vais pas vous proposer des livres, mais je vais vous proposer d'aller voir euh, des compléments sur le site de France IOI, justement, donc France IOI, ça veut dire International Olympiads of Informatics, euh, qui, pré qui prépare à tout un tas de concours nationaux, internationaux, et ils ont tout un tas d'exercices, donc si vous voulez vous entraîner, c'est euh, le bon endroit pour s'entraîner. Euh, donc, cherchez sur euh, Internet France IOI. Quel site recommandez-vous qui propose des exercices d'entraînement ben voilà, Je viens de répondre à la question, hein, Donc c'est France IOI. Euh, et d'ailleurs, pour ceux qui ont euh, l'esprit compétitif, vous pourrez euh, vous inscrire pour euh, pour jouer, enfin pour essayer de participer, si vous êtes fort, aux, aux Olympiades internationales d'informatique qui ont lieu tous les ans. Euh, et la France, on est plutôt bien doté, on a plusieurs médailles d'or, d'argent, chaque année. Donc euh, France IOI vous accueillera, et puis vous pourrez vous entraîner aussi pour des concours nationaux en France, donc plein euh, d'exercices d'entraînement sur ce site-là, France I.O.I. Allons-nous voir l'interface graphique, euh, GUI, Graphical User Interface, dans la suite du MOOC, donc dans le MOOC euh, programmé en C. Donc euh, la réponse est non, parce que euh, c'est des notions encore plus complexes et des technologies différentes. Le langage C, ça reste un langage bas euh, niveau pour faire de la robotique, pour faire euh, euh, des transports, de l'énergie... Euh, des, des petites cartes, des objets euh, connectés, ce genre de choses-là. Euh, et euh, par-dessus, effectivement, si vous voulez avoir une interface graphique, on va euh, soit utiliser des bibliothèques spécialisées, mais c'est vraiment plus complexe, soit utiliser un autre langage. Par exemple, si vous voulez faire une application graphique qui, télé, qui, qui marche sur des téléphones euh, portables, comme Android, eh il faudra apprendre le langage Java avec un autre paradigme de programmation. Et il se trouve que le langage Java, sa syntaxe est issue du langage C. Donc, vous aurez les bases avec ces deux MOOC pour pouvoir apprendre facilement le langage C. Ensuite, il faudra aussi apprendre un autre paradigme qui est la modélisation orientée objet d'un problème en particulier qui s'applique au langage Java. Euh, euh, même histoire pour le C++. Le C++ est plutôt utilisé pour faire des interfaces graphiques et évidemment, il est issu du C, sa syntaxe est la même, mais il a euh, en plus la modélisation orientée objet que vous devrez apprendre et vous pourrez très facilement ensuite faire des interfaces graphiques. Ensuite, sur le web, il faudra apprendre HTML, CSS et JavaScript. Et JavaScript, il se trouve que c'est un langage de programmation dont la syntaxe est également issue du langage C. Donc, en apprenant le langage C, finalement, vous avez toutes les bases pour pouvoir faire des interfaces graphiques par la suite. C'est pour ça que pour les grands débutants, c'est très bien de commencer par ça. Puis ensuite, vous choisirez soit vous voulez faire du web, soit une application sur Android avec Java, soit une application sur euh, iPad ou iPhone avec Objective-C. Donc, euh, ça sera plutôt euh, de, du, du langage C, mais avec modélisation orientée objet. Ok, pourquoi le système Linux pour la programmation en C et pas Mac ou Windows Donc, ça c'est pour le prochain MOOC, hein, programmer en C. Euh, donc, les créateurs du. Évidemment, Linux a été créé, euh, codé en langage C. Et la majorité des développeurs, aujourd'hui, utilisent le langage C. Euh, oui, la, la très très grande majorité, euh, que ce soit pour faire des jeux vidéo. Donc tous les jeux vidéo sont, euh, en général, avec un moteur 3D écrit en langage C, le calcul scientifique. Euh, donc tout ça, ça utilise Linux derrière pour pouvoir faire euh, le codage. Et c'est aussi, pourquoi Linux Parce que c'est un environnement ouvert et open source. Donc derrière, il y a une communauté. Et bien sûr, c'est beaucoup plus fun de, de s'intégrer à des communautés. Euh, donc voilà, je supporte à fond Linux. Et puis d'ailleurs, Mac, euh, c'est un dérivé derrière, le système d'exploitation, c'est un dérivé de Linux. Donc vous voyez que Linux est bien à la base. Euh, après, programmer en C, quel autre langage conseilleriez-vous Python, Ruby ou Java, donc on a déjà parlé de, euh, parlé de pas mal d'autres de, de langages, comme C++, JavaScript, Java ou Python, tout ça, c'est des très bons langages. Python est très utilisé aujourd'hui euh, pour du calcul scientifique, notamment pour euh, du Big Data, pour ceux qui connaissent le domaine. Java, évidemment, pour faire des applications mobiles de, sur Android ou des applications euh, professionnelles en interne euh, sur, de, sur des ordinateurs standards. Ruby, euh, un peu moins, je le déconseillerai, même si je vais me mettre toute la communauté à dos. Euh, mais il me semble qu'il y a d'autres technologies qui sont plus avancées, qui vont le remplacer bientôt. Euh, voilà, donc euh, je resterai sur... Euh, et vous pouvez regarder d'ailleurs le classement des langages de programmation, si vous en mettez, euh, si vous en, vous, en, vous en trouverez deux ou trois, il n'y en a pas beaucoup, euh, internationaux, qui vont classer les langages à la mode, les langages demandés par euh, domaine technologique, etc. Euh, pourquoi dans les évaluations, des fois, on a 50% et pas tous les tests qui passent Alors, c'est pour pas vous décourager. Donc, si, euh, si c'était binaire et que, à la moindre faute, vous avez 0%, ben, vous serez découragé. Alors que là, si vous avez quand même un test qui passe, ben, on va, ne on va pas vous mettre 100%, mais on va vous mettre 50%. Dans le prochain MOOC, ça risque d'être un petit peu plus difficile, parce que des fois, si vous n'avez qu'un test qui passe, vous aurez peut-être 20%. Mais en tout cas, ça ne vous décourage pas et ça vous encourage plutôt à essayer d'aller à 100%. Mais au moins, vous avez déjà ces 20%-là qui s'ajoutent aux notes suivantes. Quelles sont les différences entre le langage C et C++ Je l'ai déjà dit, le C++ est orienté objet. Donc, c'est un paradigme nouveau de modélisation d'un problème en termes d'objets qui communiquent entre eux. Et bien sûr, il est issu du langage C qui a été inventé bien avant. Donc, si vous apprenez le langage C, vous avez les bases pour continuer en C++ et faire des interfaces graphiques avec « Peut-on créer des jeux en langage C Et si oui, est-il prévu de le faire dans le MOOC programmé en C ou dans un futur MOOC ?» Donc j'ai déjà répondu. Euh, non, mais vous aurez vraiment les bases si vous suivez jusqu'au bout programmé en C, pour ensuite vous lancer euh, vers C++ par exemple ou Java. Tout dépend de ce que vous voulez faire, soit une appli mobile ou un site Internet. À ce moment-là, site Internet, il faudra faire JavaScript plutôt. Appli mobile, il faudra faire euh, sur Android Java, sur iPhone, euh, Objective C. Donc, tout dépend de l'interface graphique euh, ou des jeux que vous voulez faire. Donc, pour les jeux, le langage C ne suffit pas. Il faut ensuite prendre un autre langage plus évolué. Quelle est la motivation de l'Institut Télécom quand il propose des MOOC euh, Oui, c'est une question très générale. Ça prend du temps et de l'énergie, sûrement des sous aussi. D'ailleurs, euh, je remercie toujours Patrick et Linda Drahi et la Fondation Télécom de financer tous ces projets-là, euh, encore une fois l'Institut Télécom et Télécom Paritech. Donc la motivation de l'Institut Télécom, c'est tout simplement de décloisonner les savoirs. On est une institution publique euh, rattachée au ministère des Finances et de l'Industrie, mais euh, c'est le cas aussi pour, euh, pour euh, le ministère de l'Éducation ou de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, on est des institutions publiques, donc euh, on a vocation à euh, valoriser notre travail d'innovation pédagogique et diffuser des savoirs pour augmenter euh, les compétences nationales au niveau de la France. Donc la motivation de l'IMT, c'est tout simplement de ne pas faire que des cours euh, spécifiques pour nos ingénieurs Télécom Paris Tech, euh, avec nos élèves, mais aussi de s'ouvrir et de faire monter en compétences tout un pays euh, voilà, donc c'est la vocation aussi euh, des ministères euh, du gouvernement. C'est peut-être un petit peu différent aux États-Unis où chaque, une, chaque université est une entité privée euh, qui a aussi des modèles économiques. On n'est pas dans cette démarche-là. Donc, certes, ça coûte de l'argent, mais c'est aussi euh, un devoir euh, du gouvernement de, de diffuser ce savoir-là. Voilà, et on en prend grand plaisir. et On fait aussi des innovations pédagogiques, donc c'est super. Donc, je vous dis euh, merci. Encore une fois, désolé pour ce cette connexion perdue au milieu euh, du live, mais ça, c'est les joies de la technique. Euh, et je vous dis rendez-vous au prochain live qui se fera donc du coup pour ce deuxième MOOC. Donc, je vous incite évidemment à le suivre quand vous aurez terminé celui-là euh, et à vous inscrire. Et on se verra normalement le 29 août, si tout va bien, puis on, on fera en sorte que tout se passe comme il faut pour cette fois-là. Encore une fois, merci à tous, restez fidèles au forum et restez concentrés jusqu'au 30 juillet, date limite, pour finir tous vos exercices. Allez, codez bien et à la prochaine